Bon, je sais pas du tout par où commencer. Bon bah bonjour hein. Donc dans cette vidéo, je vais me présenter et présenter ce qui va suivre sur cette chaîne. Pour commencer, je suis Lusion et je fais partie de la team VSN ou Vision comme vous voulez, qui est composée de 5 personnes. Mascard Phytox, Magic, Hypnose et... bah... moi. Ça fait un bon moment que je prépare cette chaîne et je vais donc vous parler de tout cela. Pour commencer, cette chaîne est dédiée principalement aux jeux vidéo. C'est original euh, Non, je sais. Mais bon, on va essayer de faire les jeux vidéo à notre façon, avec nos délires, et de les partager un maximum avec vous. On n'est pas des très bons gamers, mais on va essayer de vous faire passer un bon moment devant ces vidéos avec une bonne ambiance. On tient aussi à ne pas s'enfermer dans un style de vidéo. C'est pour ça que je fais d'ailleurs cette vidéo de présentation de chaîne. J'ai envie de vous dire dès le début que si hein, du jour au lendemain, j'ai envie de faire une vidéo qui n'a aucun rapport avec le jeu vidéo, je le ferai. Tout simplement pour pas tomber dans la routine et prendre du plaisir à faire mes vidéos. C'est en prenant du plaisir que vous allez ressentir qu'on prend du plaisir et que vous allez aussi vous amuser. Enfin, c'est ce que je pense et c'est ce que j'espère. Bon, on n'a pas de caméra et pour donner vie à nos vidéos, on a eu plusieurs débats. On voulait simplement mettre des troll faces de base. Mais comme vous le savez, les troll faces, c'est un peu ce qui est utilisé par tout le monde sur YouTube et nous, on n'avait pas envie. On a donc fait appel à une dessinatrice pour créer nos idées, nos personnages et avoir notre propre design. Tout simplement pour se différencier. Et et en plus donner vie à nos vidéos, à notre façon, à nous. On sait que plusieurs types de chaînes utilisent des dessins pour animer leurs vidéos, comme par exemple Point Kill Studio ou Trash, mais nous, on a voulu utiliser les nôtres, et on préférait bien ça, et s'inspirer de ces chaînes-là, plutôt que d'utiliser des troll face. Après, on fait que s'inspirer, vu que c'est nous qui avons créé tout de A à Z sur cette chaîne, et avec l'aide de la dessinatrice. J'espère vraiment pouvoir me faire plaisir avec ces dessins, pendant le montage, et que ça se ressente quand vous allez regarder les vidéos. Bon, c'est notre première vidéo, donc, on peut que s'améliorer et progresser. Je vais vraiment faire de mon mieux en tous les cas pour cela. On va essayer de s'améliorer dans le montage, ainsi que dans les vidéos en général, que ce soit l'humour, les délires, s'adapter un peu à ce que vous demandez et vos retours en commentaire. J'ai aussi envie d'être proche de vous. Pour cela, je vais utiliser les réseaux sociaux un peu comme tout le monde. Je vais utiliser Twitter tout simplement, où vous pourrez me poser des questions, venir me parler. Pour l'instant, les DM sont ouverts et j'espère que j'arriverai à les gérer un maximum possible pour qu'il reste longtemps. Et on pourra aussi déconner et dire beaucoup, beaucoup de conneries sur mon Twitter. On peut, oui, tant qu'on ne dépasse pas les lignes. Je vais aussi créer un Discord où vous pourrez nous rejoindre, venir parler avec nous en vocal, parler avec des personnes qui partagent nos délires et qui sont de cette communauté, qui regardent les vidéos comme vous et on aura tous un même centre d'intérêt qui sera au milieu et comme ça on aura une communauté soudée. Waouh, qu'est-ce que c'est beau tout ce que je dis donc. Bon, en tous les cas, je vous incite vraiment à venir nous rejoindre, tout simplement parce que... Avec vous, ça sera que mieux. Et être proche de sa communauté, je pense que c'est ce qui peut nous faire le plus plaisir. Et plus on est, mieux on rit. Tout simplement. Pour finir, je tiens à aborder un dernier point, on a un humour qui est assez spécial, on dit beaucoup d'insultes et on dit beaucoup de conneries, on aime aussi beaucoup l'humour noir et les blagues sur les clichés et tout ce qui va avec, on est aussi un peu beauf sur les bords et ça peut en choquer certains, c'est pour cela qu'on vous demande d'avoir beaucoup de second degré et beaucoup d'autodérision, nous on va essayer d'en avoir un maximum et d'accepter tous vos commentaires, donc en tous les cas, essayez d'en avoir aussi pour vous quand vous regardez ces vidéos, déconnectez votre cerveau, posez le sur le coin de votre table et faites vous plaisir en la regardant sans trop Bon, cette vidéo se termine, ça sera sûrement la moins drôle vu que je voulais présenter la chaîne et faire quelque chose d'un peu près sérieux, les prochaines ça sera pas du tout sérieux, ça sera un peu l'inverse de celle-ci, mais j'espère qu'elles vous plairont bien plus. Si vous avez des questions et que vous voulez nous soutenir dans le projet, lâchez un like et un commentaire comme vous le savez ça fait toujours plaisir et un commentaire ça nous permettra aussi de savoir qui a envie euh, de suivre notre chaîne comment vous voulez qu'elle soit est ce que vous avez des idées à nous suggérer des jeux qui peuvent être cool pour commencer Ah, d'ailleurs ça c'est une bonne question Quel jeu voudriez vous qu'on fasse dans le début de notre chaîne j'ai déjà une liste mais ça peut m'aider pour en trouver d'autres ça peut être des jeux indépendants des jeux gratuits des jeux payants comme vous voulez juste proposez moi donc suite à ce message je vais vous dire à bientôt tout simplement pour une prochaine vidéo j'espère qu'elle sera bien mieux que celle ci on va de manière que s'améliorer, que ce soit dans le montage et dans les blagues. Et tout simplement, le format sera pas du tout comme celui-là. Ça sera un format avec du gameplay et on espère que ça va vous plaire. Allez, la bise et à bientôt.